Il est 11h, vous êtes en direct de Radio Blocage 96.5, avec moi Sébastien Joly et Christelle Delorme, au loin depuis Tronger, notre envoyé spécial. Et nous avons une nouvelle invitée au téléphone, une psychologue de Moulin, Laura D. E. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous êtes euh, psychologue, effectivement, Place de la Liberté à Moulins. Euh, on attaque de, de, de jour en jour des, des, des mesures de confinement qui nous ont été donc imposées par le gouvernement Philippe pour éviter la propagation du, du virus, du coronavirus. Euh, un confinement qui, pour beaucoup de gens qui ont peur de se retrouver seuls, de devenir malades aussi. Euh, comment affronter ces peurs, ces angoisses quand on est dans une époque si particulière oui, alors effectivement, ça a énormément de répercussions, euh, alors qui sont effectivement dans un premier temps négatif. Hein. Il y a énormément d'anxiété, euh, on peut avoir des symptômes un peu dépressifs, la difficulté à se lever le matin, hein, beaucoup de manque de sens par rapport à nos journées. Alors là, je parle effectivement des gens qui sont confinés. Il y a aussi les gens qui, qui continuent à travailler, hein, et ça, faut penser à eux aussi, euh, que ce soit en télétravail ou euh, en travail auprès justement de, des malades, etc., eux, pour le coup, vivent une surcharge de travail, donc il y a ce confinement qui a double, euh, double répercussion à la fois pour ceux qui sont effectivement très isolés et puis pour ceux qui sont euh, surbookés. Euh, après, bah, du coup, finalement, si on prenait euh, les, les possibilités finalement d'essayer de gérer tout ça, euh, en termes de confinement pour les personnes qui sont à domicile, je pense que c'est important d'essayer de continuer à donner du sens. Euh, je pense que la... La, la première difficulté étant justement de ne pas savoir pourquoi on se lève le matin finalement, euh, de ne pas avoir d'objectif dans sa journée. Donc l'objectif à mon avis c'est d'essayer dans un premier temps de se ben, faire une petite liste, un planning, quelque chose, essayer de donner du sens. C'est quelque chose qui vous parle. Oui, on évoque, on évoque l'augmentation des, des violences euh, donc, dans les couples hein, qui augmentent en ces périodes de, de confinement. Il euh, y, a, y a de plus en plus d'interventions des services de police et de gendarmerie. Euh, oui. Comment euh, contrer un petit peu tout ça euh, Comment expliquer euh, que ces couples qui, qui se déchirent finalement euh, euh, puissent augmenter en période de confinement alors, c'est-à-dire qu'il y a déjà une proportion non négligeable hein, de violences conjugales qui existent en mmh. temps normal. Effectivement, le confinement euh, bah, accentue cela déjà de base parce qu'il y a l'augmentation des comportements agressifs. Hein. Le confinement est quand même quelque chose de rude et, euh, et qui fait que les, les personnes puissent justement avoir beaucoup de mal à le gérer. Donc, il y a une augmentation de ces comportements agressifs. Comme je vous disais, l'anxiété, la dépression, mmh. c'est quelque chose qui fait que finalement, il y a nos... Nos, nos instincts, nos pulsions qui ressortent et ce côté agressif peut être d'autant plus présent on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 les uns avec les autres hein. mmh. <rire> c'est aussi pour ça qu'en en règle générale on n'est pas tout le temps ensemble et là finalement bah, c'est quand même une épreuve qui est un peu compliquée et on n'a pas tous les les mêmes facultés euh, pour gérer ce genre de choses et du coup il bah, y, a, y a effectivement cette augmentation là, alors après je trouve qu'il qu y a quand même heureusement euh, énormément d'associations et, et de choses qui sont véhiculées autour de ça. J'ai vu notamment les pharmacies là, qui commencent justement à se mobiliser pour essayer de, de, de, de véhiculer le fait que si euh, on était témoin ou en tout cas euh, si on suspectait ce, ce genre de violence ou si les femmes ou hommes, hein, ça existe aussi, <rire> qui étaient victimes de ce genre de choses, euh, pouvaient justement euh, s'en se, référer à la pharmacie euh, de ville. Je trouve que déjà, c'est bien, mais effectivement, c'est enfin finalement, euh, on n'a pas d'impact. On n'est pas au sein du, du foyer. Il y a, il y a des, des côtés positifs aussi, peut-être, à, à ce confinement. On parle là des Tout effets négatifs, fait. mais il n'y a peut-être pas que ça non plus, oui. Tout à fait, c'est pour ça tout à l'heure que je vous disais que dans un premier temps on évoque ça bien entendu mais il y a énormément de, de choses positives finalement à ce confinement parce que c'est vrai que c'est un arrêt du temps, c'est vraiment quelque chose qui fait que tout est mis en pause en tout cas là encore une fois je parle des personnes qui, qui ne travaillent pas, qui restent à la maison euh, tout est mis en pause donc finalement on se retrouve à devoir se, bah, se remobiliser se recentrer, euh, c'est aussi le temps peut-être d'une introspection, de penser un peu plus à soi, de, de se recentrer sur les sciences. si on profite de ses proches aussi hein. c'est vrai qu'alors je vous disais qu'on n'est pas fait pour vivre 24 heures sur 24 ensemble, mais en même temps dans un quotidien où chacun va au travail à ses activités, il y a les enfants, etc. on n'est pas forcément beaucoup ensemble donc là finalement bah, c'est aussi des temps où, où les personnes peuvent essayer de profiter alors je pense à ceux qui ont des maisons qui ont des jardins, qui oui, peuvent aussi réussir à passer des bons moments dans le confinement ce qui n'est pas forcément le cas euh, des personnes qui sont dans des petits appartements et qui ne peuvent pas énormément sortir ou autre mais en tout cas il y a cet aspect positif là après il y a le côté lien c'est à dire mm -hmm. que je pense que pour la majorité majorité des gens, euh, personne n'a été autant en lien depuis un grand moment euh, avec tout le monde, puisque finalement, bah, on a aussi la chance d'avoir euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, le portable, etc. Et du coup, bah, on, on est beaucoup, beaucoup en lien les uns avec les autres. Donc, je trouve que c'est quand même quelque chose de bien. Et puis, il bah, y a aussi le, le côté euh, création. Euh, on peut prendre le temps de se reposer. On apprend à gérer l'ennui. Enfin, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui nous donne du temps. une chose qu'on n'a pas forcément en temps normal. Hein. On n'a pas toujours autant de temps. Et puis, moi, il y a quelque chose qui enfin, que je trouve... Euh... Vraiment très intéressant. Alors je sais pas si c'est réellement à mettre dans les aspects positifs, mais il y a un mécanisme de défense collectif euh, qui est en place dans ce genre de situation, c'est l'humour. Alors je trouve ça génial parce que vraiment il y a un, un regain d'humour de, de la part de tout le monde. Chacun rit de cette situation aussi et je trouve que c'est un moyen aussi de, de, de s'en défendre. Donc, je le mets un peu dans les côtés positifs. <rire> Laura, il y a aussi toutes ces personnes âgées qui se trouvent au sein des, des EHPAD, hein, qui ne peuvent plus voir déjà depuis oui. plusieurs semaines leurs proches. Bon, bien évidemment, il y a les liens euh, grâce à Internet, euh, grâce à des visios euh, et, ou également le téléphone. Euh, mais tout de même, euh, on imagine que pour elles, c'est difficile de traverser ces, ces mesures de confinement tout à fait. C'est très difficile pour le coup pour être en lien avec justement euh, des personnes qui travaillent au sein de ce type de structure. C'est vraiment très difficile de vivre l'isolement. Et puis ça l'est également pour les époux et épouses de ces personnes-là qui mmh. du coup sont à domicile et pouvaient avoir euh, une grande habitude à rendre visite quotidiennement à leurs proches et se retrouvent aussi énormément isolés. Alors là, c'est nous nous, que c'est là que nous intervenons en tant que psychologue. Moi, je suis notamment plusieurs personnes qui qui ont leur époux ou épouse hospitalisée euh, ou en EHPAD, et, euh, et où, du coup, justement, la, la, bah, c'est très difficile pour eux de gérer euh, cet éloignement, en fait. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place, il hein. y a des, des méthodes par Skype, FaceTime ou autres, mais bon, on se doute bien qu'avec le, le quotidien des soignants, c'est pas... Euh, c'est pas simple de, de le mettre en place. Et puis, euh, donc, la vie continue. La mort aussi, malheureusement. Hein, il y a des obsèques. Euh, tout ça a été modifié. Et là aussi, parfois, c'est une déchirure pour les, les, les proches de ne pas, pas pouvoir assister, euh, parfois, à, à, aux obsèques eux-mêmes ou, ou, ou de voir les personnes euh, décédées euh, avant l'inhumation. Oui, tout à fait. Alors là, c'est quelque chose, effectivement, qui me désole énormément, puisqu'en fait, euh, en termes de deuil, euh, c'est quelque chose qui va mettre un gros frein au travail de deuil. Euh, il y a quand même la nécessité pour, euh, pour nous de pouvoir, justement, euh, bah, en entamer son deuil de cette manière-là, pouvoir dire au revoir, euh, pouvoir accompagner la personne aussi dans cette fin de vie quand c'est possible, euh, le, le, le moment, justement, de... Euh, des obsèques est un moment qui est, qui, enfin, qui est capital, en fait, dans le processus de deuil. Et je pense que ça va être très compliqué, justement, par la suite. Euh, il va y avoir une nécessité à accompagner ces personnes-là. Mmh. Alors, il y, y a les plus jeunes aussi. Hein, euh, ces plus jeunes, ils sont avec leurs parents, 24 heures sur 24. Là, ça peut aussi créer des tensions, mais ça peut créer aussi des, des rapprochements. Il faut aussi pouvoir euh, pallier euh, euh, à l'école aussi. Euh, comment Merci. mettre ça en place à l'intérieur des, des, des familles hein alors justement, bah, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que l'idée du planning mmh. et euh, de faire une liste est quelque chose qui est très important, parce que si vous voulez, on est tous un petit peu régulés par euh, par des rituels permanents dans nos quotidiens, le travail, euh, nos activités, l'école, etc. On, on, on est régulé et aussi rassurés hein, de cette manière, c'est vrai que ça, ça donne un sens un peu à notre existence. Et là, on se retrouve à avoir une journée devant soi avec effectivement pour certains beaucoup de choses à faire, parce que malgré tout, la scolarité continue à distance, les parents pour certains télétravaillent encore, Enfin voilà, il y a, a toute un orga un, une organisation quotidienne à revoir et je pense qu'il est important justement d'essayer de maintenir euh, ce type de rituel. Je voyais un reportage justement où une maman euh, expliquait euh, qu'elle euh, qu a mis en place euh, le planning, euh, le menu comme à la cantine. Enfin vous voyez, voilà les, les petites choses en fait qui peuvent permettre aussi de, de, cadrer, de cadrer le quotidien et de ne pas le de pas laisser s'éparpiller. Laura, euh, comment ça se passe pour pour consulter euh, des spécialistes comme vous en période de confinement Est-ce que vous continuez à travailler Oui, alors tout à fait. Alors, du coup, j'ai fermé mon cabinet le 16 hein. euh, Alors, c'est un petit peu compliqué pour nous en tant que psychologues parce que euh, c'est un petit peu flou. Euh, on n'a pas reçu d'ordre de fermer nos cabinets. Euh, alors, la grande majorité des psychologues l'ont fait malgré tout. Hein. C'était aussi de notre responsabilité de de ne pas être vecteur d'une pro... une propagation du virus. Uh -huh. Mais euh, on n'a pas reçu d'ordre, nous, contrairement à d'autres professions qui ont leur fédération, qui leur ont euh, bah, donné cet ordre-là de fermer les cabinets, etc. Nous, ça n'a pas été le cas. Euh, du coup, on l'a fait. Mais ce qui reste un petit peu flou, euh, justement, par rapport à à notre statut, aussi à l'indemnisation qu'on va pouvoir avoir, etc. Euh, en contrepartie, effectivement, on, pour la plupart, on a mis en place des, des possibilités de téléconsultation, que ce soit en visio, hein, par Skype, FaceTime, WhatsApp, voilà il y a tout un tas d'applications possibles, ou par téléphone. Alors après, très franchement, c'est un peu compliqué. Hein. Les patients euh, sont pas forcément très friands, en tout cas pour l'instant, de ce type de méthode, euh, excepté les adolescents. <rire> Alors, euh, pour le coup, eux, euh, le côté euh, visio, ils adorent ça. Donc, euh, Mais je pense aussi que c'est peut-être eux qui souffrent le moins de ce confinement. <rire> c'est quelque chose qui fait un peu partie de leur quotidien. Rester euh, enfermé chez eux avec leur téléphone et leurs réseaux sociaux, c'est quelque chose qui leur correspond bien. Donc effectivement, les, les téléconsultations, ça leur parle. Après, en dehors de ce que nous, on peut proposer pour nos, nos patients habituels, il y a aussi beaucoup de, de numéros verts qui se sont mis en place, hein, justement, pour, pour permettre d'accompagner euh, bah, les personnes qui en auraient besoin, qui sont isolées. Il y a plusieurs sites. Hein. Il y a des sites euh, à la fois de l'État qui, qui proposent, justement, différentes missions. Donc, ça, vous devez en être bien informer uh -huh. justement sur la possibilité de, de que ce soit de, de faire des courses de, te, de téléphoner à quelqu'un qui est isolé etc après en ce qui concerne les psychologues on, on a un, un, un site qui s'appelle psychologuesolidaire.fr et justement bah là l'idée étant d'accompagner les soignants qui le souhaiteraient ou les non soignants hein, et qui auraient besoin de de de, de parler de mettre des choses au travail donc il y a quand même beaucoup de, de de, de possibilités. Après, euh, c'est vrai que je ne vous cache pas que ça reste très compliqué pour nous, le suivi de nos patients euh, qui sont pas forcément à l'aise avec ça et qui, pour autant, euh, auraient aussi besoin euh, de, de quand même continuer à consulter. Ça va avoir un, un impact non négligeable sur nos suivis. Uh -huh. Farid oui, comme Laura l'a précisé, euh, faut bien faire attention par rapport au, à ceux qui sont, par rapport aux familles en danger, notamment les femmes et les enfants. Le C.I.D.F.F. de l'Allier met un, son numéro euh, en veille, le 04 70 35 10 69. Et comme Laura l'a précisé, euh, vous pouvez aller, euh, dès quand vous allez dans vos pharmacies, euh, voilà, si quelqu'un est en danger, elle peut se signaler directement à une pharmacie. Merci Farid. Merci Laura Desé. Je rappelle que vous êtes psychologue Place de la Liberté à Moulins. Merci beaucoup pour votre témoignage, vos explications. Merci. Merci à vous.